On se retrouve pour une vidéo euh, que... J'allais dire que vous avez peut-être deviné si vous avez vu la FAQ du Club Epic, sauf que vous l'avez vu dans le titre en vrai, tout simplement. Mais du coup, je vous mets quand même le lien de la FAQ du Club Epic dans le petit i. Je crois qu'il est de ce côté-là. On a organisé un swap entre toutes les membres du Club IPIC. C'est un projet que vous nous avez proposé dans les commentaires de nos vidéos et qui nous a juste beaucoup trop plu et euh, qu'on avait beaucoup trop envie de faire. Et pour la petite anecdote, on peut dire qu'on a pas mal galéré à mettre tout ça en place. Vous savez, pour mon premier swap, dont le lien sera aussi dans le petit euh, on avait mis en... presque un an, je crois, à le mettre en place. Et bien celui-là, je crois qu'on a battu le record avec un an et demi de mise en place du swap. Voilà, ça a été très long, mais du coup, je pense que ça en valait la peine. C'est tellement chouette à faire. Moi, je sais que j'ai adoré préparer le mien. Et je sens aussi que je vais adorer euh, déballer celui que j'ai reçu. Il faut savoir qu'on avait tiré le nom des personnes euh, complètement au hasard sur un site internet pour être sûr qu'il n'y ait pas de triche. Euh, sauf qu'au final, on s'est retrouvés à faire des échanges 2 euh, et 2 Et euh, c'est Anne qui m'a donné son colis. Donc, donc je trouve ça trop drôle parce que quand même, sur quatre personnes, on a réussi à garder quand même des exclusivités d'échanges entre les deux chaînes Azine et les deux chaînes Ekin. Euh, ça me fait beaucoup trop rire. J'en profite d'ores et déjà pour vous dire que quand vous aurez fini cette vidéo, vous trouverez dans la description euh, le lien des euh, vidéos des copines, donc pour voir ce que moi j'ai offert à Anne, et pour voir également les swaps de Julie et de Lisa. Sur ce, je pense qu'on ne va pas patienter plus longtemps, hein. on est d'accord que là je meurs tout, totalement d'envie d'ouvrir ce paquet, euh, surtout qu'en plus, ça fait euh, plusieurs semaines que je l'ai et qu'il attend dans ma chambre parce qu'il euh, fallait attendre qu'on ait toutes notre paquet pour pouvoir l'ouvrir à peu près en même temps sinon c'est pas drôle Mais du coup voilà, euh, je bave devant depuis des semaines et là on va enfin l'ouvrir, ça va être trop chouette <rire> Qu'est-ce que je voulais dire Alors ce swap se présente comme ceci. Déjà c'est trop chouette parce que ça fait du zéro déchet puisque c'est pas une boîte en carton. Et euh, donc c'est un tote bag réutilisable donc je considère que c'est déjà mon premier cadeau et qu'il va beaucoup me servir. Et la deuxième chose qu'on remarque c'est cette immense chose qui dépasse et qui m'intrigue énormément depuis que j'ai ce Voilà Donc j'ai extrêmement hâte de découvrir ce dont il s'agit même si j'ai un petit peu une petite idée forcément. Ah, ça y est, j'ai enfin le droit d'ouvrir, c'est trop chouette. Bon, il y a une petite lettre. Le fait d'avoir eu le sac comme ça pendant plusieurs semaines là, d'avoir enfin le droit de regarder ce qu'il y a dedans, parce que je me suis vraiment retenue, j'ai rien regardé du tout, euh, j'ai été très sage. Euh, du coup ouais, c'est trop, c'est trop chouette. Donc il y a une petite lettre, beaucoup trop jolie. Hop là. Euh, cher chère chère la plus belle de toutes les hippies. Non c'est pas vrai, c'est vous les filles. J'espère de tout cœur que ce petit swap te plaira. J'ai essayé de coller au max à la hippitude. Euh, ces quelques cadeaux devraient être utiles et t'accompagner dans ton quotidien et j'espère que grâce à eux tu penseras un peu à moi chaque jour. Deux gros bisous à toi et un énorme câlin pour Fonfan, Egon et Clochette. Et bah Anne, tu viendras leur faire toi-même tes câlins. Parce que dans quelques jours, t'es à la maison pour les voir, oh, hein <rire> Hippiquement Anne, avec un petit Anne sur le A Est-ce qu'il y a un petit menu. Oui Numéro 1 En bonne propriétaire, on a affaire tous les jours aux petits bobos de près. Ça c'est vrai Et en hippie qui se respecte, on, on est sensible, sensible à l'environnement Alors je suis sûre que tu seras aussi séduite que moi Par la composition 100% naturelle et biodégradable de ce produit qui est euh, le plus, en, plus, en plus le plus efficace que j'ai jamais testé dans sa catégorie. Avec ça, Fanfan et Egon et même Clochette ne craignent plus rien. Avec un petit soleil. Du coup, le numéro 1 n'est pas ce maxi boss. Alors, qui es-tu numéro 1 Est-ce que c'est toi Non, c'est toi. Voilà. Petit paquet Numéro 2, quoi Oui, c'est ça, c'est le 1. Déjà son emballage est beaucoup trop chou Et ensuite je crois qu'Anne a essayé de faire comme moi Elle a fait au maximum en zéro déchet Avec des petits rubans en biodégradable Ah oh, c'est trop chouette Pourtant, On peut les faire coulisser en fait carrément voilà. Je n'ai même pas essayé de deviner ce que c'était d'ailleurs Mais bon je pense qu'avec ce qu'elle a dit C'est un produit de soin forcément et avec le petit soleil, je sais pas. Peut-être un.. ah oh, peut-être un truc pour les insectes. Mais non, elle a dit pour les bobos de près. Ben, ben, ben cicatrisant. Oh, c'est peut-être celui dont elle m'a parlé, le.. Je sais plus de quelle marque, mais qui fonctionne super bien. -ce que ça? Ouh, c'est un gros pot. Oui, voilà, c'est ça. Elle m'en avait parlé de celui-là, c'est euh, le baume réparateur cutané euh, de la marque Equin. Ah, oh, c'est trop chouette Merci Anne. Euh, ça, je peux vous dire, ça va être très utile. Parce que dans, dans mon troupeau, j'ai un bébé de type pas vraiment doué avec ses quatre pattes euh, qui se blesse tout le temps. Et c'est très énervant. Et du coup, il a tout le temps des petits bobos et tout. Euh, ça va vraiment m'être utile. Merci. Deuxième paquet. tu! J'ai essayé de coller au maximum au code couleur. J'espère de tout cœur qu'elles te porteront chance et réussite dans ces disciplines. Avec chacun de tes craques. Je pense que vu la forme du paquet, j'ai une idée. Euh, c'est quelque chose qu'il y a toujours, je crois, dans quasiment tous les swaps équestres. Je pense que c'est des chaussettes. cela. Voilà. deux paires de chaussettes cozy socks donc j'en avais déjà eu à mon premier swap euh, mais c'est pas les mêmes celles-là elles ressemblent sauf que euh, celle de la dernière fois que j'adore euh, c'est éthologie. et là Anne m'a offert des chaussettes attelage aux couleurs de fanfan oh elles sont trop belles du coup ça va carrément me motiver à, à, à me bouger en fait pour terminer cette éducation à l'attelage elles sont trop trop chouettes et aux couleurs des gones des chaussettes dressage Oh... Euh... Elles sont trop belles Plus ça va, plus je suis euh, en train de céder à la folie des chaussettes. C'est-à-dire que dans mes premières années de vie équestre, j'avais littéralement euh, deux paires de chaussettes euh, qui m'ont duré pendant des années et des années. Et euh, là, plus ça va, plus je suis en train de craquer sur les chaussettes. Euh, c'est terrible. Parce que j'ai arrêté de mettre des mini-chaps parce que ça m'énervait. Et du coup, euh, on voit les chaussettes qui dépassent. Et du coup, forcément, il faut assortir les chaussettes au débardeur. Sinon, c'est pas drôle. Et du coup, je suis euh, en plein dans ma folie des chaussettes. Et j'ai envie d'en acheter à chaque fois que j'en vois. Sans couture en plus. J'avais jamais fait attention. Elles sont trop bien en fait. On remarquerait la petite mention. Euh, attention addictif sur le paquet euh, qui correspond totalement à ce que je viens de vous dire oh elles sont trop belles Ah, oh, j'ai hâte de les mettre et numéro 3 comme si te le faire ouvrir en dernier allait maintenir un quelconque suspense. Je pense qu'il est trahi par sa propre forme, mais je n'ai pas pu résister car mon petit doigt m'a dit que tu n'en avais pas et c'est un objet que j'ai moi-même découvert il y a peu de temps et que j'ai adoré et complètement adopté. J'espère qu'il sera un bon compagnon pour tes pour tes belles séan... pour tes si belles séances de travail à pied. <rire> bah ben, oui là du coup. J'avais déjà une petite idée, effectivement, mais avec ce qu'elle vient de dire, c'est encore plus, euh, je pense, que c'est un carotte-stick. village plus clair que le reste de mon équipement, mais c'est super joli Et... Oh, il est trop bien Oh, j'adore J'ai vraiment super hâte euh, de l'essayer Un outil euh, dont j'entendais pas mal parler euh, depuis quelques temps, à force de traîner sur les réseaux sociaux, de regarder des choses euh, sur le travail à pied... Je pense que moi-même, j'en aurais sûrement jamais pris un, parce que, bah, voilà, ça m'intriguait mais du coup, le fait que tu me l'aies offert, j'ai beaucoup, beaucoup trop hâte de tester ça, de voir tout ce qu'on peut faire avec. Et du coup, dans la prochaine vidéo du Club Bipic, qui a été tournée euh, il y a quelques mois déjà, euh, vous allez pouvoir euh, me voir galérer, <rire> parce que justement, je n'ai pas de carotte-stick. Vous saurez que maintenant, euh, j'ai du matériel adapté. Oh, C'est trop chouette Ce petit swap est fini. Euh, je pense qu'on peut dire que j'ai été gâtée. C'était beaucoup trop chouette. J'adore ces vidéos-là. Chaque fois, j'ai l'impression que c'est Noël. C'est trop bien. Je vous invite maintenant à aller voir les vidéos des copines, si ce n'est pas déjà fait, pour voir le cadeau que moi j'ai offert à Anne, pour voir les cadeaux de Julie et Lisa. Là, je vous fais plein de gros bisous, sinon je vais parler encore pendant des heures pour rien dire. Je vous fais plein de gros bisous, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.